Avant, avant ça, c'est le pronom pour cet après-midi. Ah, bah. Franck Alors, j'ai pas de vision, mais je... Saint-Etienne ne perdra pas cet après-midi. Ce n'est pas suffisant, monsieur. Non. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Alors, 2 buts à 1 pour Saint-Etienne. Voilà. Si vous voulez qu'on d'un cran. Très bien, cran. bien monsieur. Thomas. Thomas Le même score qu'au match aller, Saint-Etienne s'impose 3 buts à 2 cet après-midi, grâce à ce qui est la nouvelle doudoune de Galtier. Ah, voilà. <rire> si tu... je rentre avec ça au stade, je ne rentre pas. Je... Ah, non, je... non, mais tu ne pas je, comme tu ça sur toi la, au, la non, là, ça, voilà ça, et ça c'est important je pense que tu as sur toi ce qui est la nouvelle euh, la ce qui était la doudoune la, la doudoune de, de Galtier voilà. donc pour voilà. ça 3 2 pour Saint-Etienne